rentrer dans un roman dans une saga qui raconte l'histoire de l'antisémitisme français par le biais de mon grand père c'est à dire une histoire un peu euh, ordinaire euh, qui est pas une histoire historique qui est pas il n'a pas eu d'engagement dans, dans cette histoire de l'antisémitisme il était même probablement pas antisémite tellement ou or, de manière ordinaire ça qui est intéressant c'est tous les degrés d'antisémitisme qu'il peut y avoir il peut y avoir des, des exterminateurs et puis des, des ignorants qui, qui s'en fichent complètement et entre les deux toute une, une gamme de, de, de différences et euh, mais il a, il a connu ces gens, il était assez copain avec, euh, avec Dodet pour des, des histoires que je raconte. Et, euh, et donc c'était intéressant de, de, pour moi d'apprendre, parce que j'écris que les choses que je ne connais pas. Donc c'est ça qui m'intéresse c'est de découvrir les choses et de raconter comment je les découvre. Et, euh, et de faire partager euh, l'étonnement euh, de la découverte au lecteur. C'est le une démarche contraire, peut-être pas contraire, mais euh, qui n'a rien à voir avec une démarche d'historien. Et euh, c'est en ça qu'il qu y a une différence entre un, un romancier et un historien. C'est que l'historien parle de ce qu'il sait et l'écrivain parle de ce qu'il découvre. Et, euh, et en le découvrant, euh, je pense qu'il euh, qu suscite plus l'intérêt le, du lecteur, en tous les cas, il est, il est à côté du lecteur, il est avec le lecteur, le lecteur est avec lui dans la découverte des, euh, des événements. Et, euh, et là, je découvre l'histoire de l'antisémitisme français. Donc le livre raconte l'histoire de l'antisémitisme français. Depuis 1886, Édouard euh, Drummond, qui écrit un livre s'appelle « La France juive », d'où le titre de mon livre « La France goy, Comme chacun sait, les goy c'est les non-juifs. Et, euh, et qui est une espèce de brûlot de deux fois 600 pages pour dénoncer, pour, euh, enfin pour dire que les juifs sont des salopards, grosso modo, et que c'est à cause d'eux la faute de tout, enfin, etc. Et qui reprend en fait euh, la, la vieille, l'ancienne anti-judaïque qui remonte à la nuit des temps, et euh, avec un élément nouveau qui est celui de, de la race. C'est-à-dire qu'on a pu détester les Juifs pour des tas de raisons, parce qu'ils avaient tué le petit Jésus, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient pauvres. Et avec Drummond, on les déteste parce qu'ils sont d'une race autre. C'est la, la création de, de, des races humaines, la, la catégorisation de, de l'humanité par race, avec forcément les supérieurs et les inférieurs. Et donc, le, le, cette espèce de... de de, de création du virus, aussi pour reprendre de, de, une, de, une expression très d'actualité, mais qui correspond bien à, à ça, c'est-à-dire qu'il y, y a un mélange entre deux virus qui sont une mutation du virus qui se passe, euh, le, le virus anti-judaïque et, euh, et se, se rencontre la race, le, le, le, le, les théories de la race, et ça donne l'antisémitisme français avec euh, ce qui est. Euh, euh, Très intéressant aussi, c'est qu'il est entre les mains d'écrivains. C'est qu'il tombe entre les mains d'écrivains. C'est que ce sont des écrivains qui fabriquent, ce n'est pas des hommes politiques, c'est des écrivains, c'est euh, euh, Alphonse Daudet, c'est Drummond, des grands journalistes comme ça qui, qui fabriquent ce, ce truc et, euh, et ça explose et ça donne ça. Bah, ce que le texte montre sur l'époque, c'est que l'antisémitisme était d'une virulence que, euh, qui ferait rougir aujourd'hui et qui ne serait pas possible aujourd'hui. Déjà, c'est assez surprenant. De, on parle de montée de l'antisémitisme. Quand on voit euh, ce qui se disait à l'époque, c'est plutôt une descente de l'antisémitisme. Je veux dire, bon, Il y a eu des événements qui l'ont... Alors il y a eu d'abord l'affaire Dreyfus qui a qui a beaucoup mis du plomb dans l'aile à, à, à l'antisémitisme français. Et, et puis après, évidemment, la, la, la Shoah qui a fini de, la décon, de déconsidérer ce, ce mouvement. Et bon, alors après, évidemment, il y a des manifestations qui sont dommageables, qui sont parfois ridicules, à mon sens. Mais bon, alors après, il y a des gens qui, à qui ça fait peur. Légitimement, il vaut mieux avoir peur que, que l'ignorer de toute façon, mais euh, bon, euh, voilà, c'est. si on compare à, encore une fois, si on compare à, à l'époque, euh, c'est pas comparable. La question juive, entre guillemets, euh, donne beaucoup de pistes sur la haine humaine. Elle la raconte assez bien et notamment avec les, les la question juive beaucoup une histoire de, de jalousie en fait de voilà ils, ils ont quelque chose et ils sont quelque chose que nous n'avons pas que je n'ai pas euh, que je ne suis pas qu'est ce que c'est que ce truc qu'ils ont et que je n'ai pas qu'est ce que c'est que voilà. c'est un peu ça le, le si je peux dire la, la le, le, le caractère originel de, de, de la haine en général et qui se retrouve dans, dans la haine des Juifs en particulier. Quoi.